On va que je crois que les une isole nous apporte des particularité. Nous sommes les plus belles et astute, et même un bel p... Et ça n'a ou un continent a influer sur le développement et l'évolution des habitants, les îles, des plantes ou des animaux. Ici, un animal disparu. Oui tu marine. Oui <coughs> ou Asistia di diaciso cent mille anni. Oggi, ci toujours a pas toujours de maritimes maritimes, mais va-je partie des 10 espèces les plus minacciées au monde? 10. Après, s'il y a des soutenants de l'ASA, eh. Par qui sont des paretiques de cortica? Tu veux savoir que le vitum marine mesure entre 1 et 3 mètres, hein? Pour ander, c'est 4 mètres. Pas un peso de 300 kg, pa Fégatero, si pas les plus belles. Figatè, ce n'est pas fait. Aguera contre les 8 marines. Ah, ne fais pas chier ou je te ferai une guerre comme n'en as jamais vu. Aguera contre les 8 marines s'est développée avec l'apparition de bateau à motore. Quel battel à motore Si pas visite, étant pisca, il y a des logs qui sont sconichés et qui sont nombreux. L'homme piscait dans le territoire de l'animal et les marines, elles, voyaient les pêches comme au KLM, « Strait-strait-indiretti » Elles pouvaient mania de manière vacheuse. Tu, si tu vois un bel presunto dans une zone intrappulée, tu vas Pareil, c'est le même. -ce. Mais le piscateur, il perdait deux affaires, à la piscine et aux Et, comme toujours, quand un animal touche l'homme, pam, hein, osi tombe. Et c'est ainsi que le vétio marin disparaît en 1970. Aujourd'hui, la population mondiale de vêtements marin se trouve entre 600 et 700 individus. Et peu. Mais si elle est protégée aujourd'hui, il y a un problème. La consanguinité. Si elle est salue, et la consanguinité est mal. Vous ne l'avez pas mise en casa. Ou alors, c'est brut et coupe au marine. marino. A proxima volta, elle parlera d'un animal sparito qui est sempre cuit. Hein cerveau court.